est une région phytons, avec Donc il a détecté Google Lut, et il l'a met dans le classement, sans travail manuel, pour l'analyste ou le veilleur. Euh, quelles sont les marques qui ont été mentionnées Il mentionne des marques, donc Ford, BMW, Mercedes, Kia, Volkswagen, Jaguar, Dacia. Apparemment, il mentionne beaucoup de marques d'automobiles. C'est la le contenu, il oui. On, ne surveille pas la pub. Alors ce qui est forcé de faire quelque chose. Google Alert, ou voilà, la plein d'autres outils. Quand ils surveillent les sites pour faire de la veille, ils je les pages HTML Donc ils je dois une page HTML tel qu'un le menu, tel qu'un des articles similaires à lire aussi, plein d'autres choses autour d'un article. Donc tel qu'a fait des démo clé. Donc cette sentie ma orange ou la tunisienne ou la rire j'ai rejoint plein de résultats. Il y a des articles similaires, des choses qui n'ont pas le contenu. Donc, il le même contenu sous forme de titre, de lien, de lien. Et ça fait beaucoup de noise, beaucoup de bruit, les analystes. Ce qu'on fait au radar c'est qu'avant d'indexer euh, le contenu pour le rendre cherchable, on nettoie la page HTML. Je ne sais on a les bannières les menus de navigation, qu'ils soient à alimines ou les là où ils sont. les blocs les éleleurs, qui entourent l'article. ce qu'il y a en bas. On isole les commentaires, etc. Il y a un l'article c'est-à-dire un titre du texte, des photos peut-être, des liens. Ou des Comme ça, on la production de contenu pur avec un Citroën, ce n'est pas de la pub Citroën, peut-être un de pub mais tu quel rappelles Citroën, que ce soit en ou en français mais même l'article peut être une pub, oui, publie article peut-être oui, publi article peut-être oui, Un pour oui, il ne peut pas faire des il y a ça, il donc voilà, je tout le, tout le reste de l'analyse, je vais vous les que je vais vous le gouvernement, je le vous dire le ministère, vais vous dire que je vais vous dire que je vais vous on peut analyser à la peut analyser depuis 2009, parce qu'on a l'archive. Alors, Lioum, ce n'est pas encore disponible dans d'autres pays. Nous sommes en train de préparer le deuxième pays, ce sera l'Egypte. Voilà. Oui, oui, on a un marché international, ou Le Fox a priori, la région qui entoure la Tunisie, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, le monde arabe, peut-être le oui, sud de la Méditerranée. Euh, c'est trop tôt, je crois que le blé de Flanay a telle date. Euh, mais l'ambition, le, le, le, c'est d'être présent euh, dans la région. C'est intéressant en tant que peuple. C'est très Merci. Alors, euh, ce qu'on a vu jusqu'ici, c'est un radar, l'analyse interne, qu'on a pu obtenir parce qu'il y a plein de données qui sont stockées au système et qu'on peut filtrer. Parfois, on peut avoir besoin de faire des analyses plus personnelles, personnalisées, plus sophistiquées. Et le système nous permet, vous permettra, Inch'Allah, si vous l'utilisez un jour, de créer ses propres analyses sur mesure. Et je vais vous donner un exemple, on a ici un concept, c'est le, les, les tableaux de bord, les dashboards Win, on permet à l'utilisateur de créer de nouveaux tableaux de bord, ses propres tableaux de bord. Donc je vais vous montrer, moi j'en ai plein ici, je vais vous montrer un tableau de bord que j'ai créé il y a longtemps et qui me sert à moi, personnellement, professionnellement, personnellement, à surveiller l'actualité tunisienne au jour le jour heure par heure. Euh, probablement le réflexe de la plupart d'entre vous, c'est Youthful Aral Facebook, Shamahjid. Ou elle a peut-être un ou deux sites de référence de journaux électroniques, Youthful Ishof, Shamahjid, genre mosaïque, etc. Euh, moi, j'ai un autre système. Donc, j'ai créé ce, cet écran bloc par bloc, sans développement, juste avec quelques clics de souris. Win Yatin et le système, sur les deux dernières heures, sur tout le contenu qui a été publié sur les journaux électroniques, quels sont les noms des personnes qui se répètent le plus Donc je vois, Donc, mais là j'apprends que tout le monde en parle. En fait c'est un petit peu plus subtil que ça. Ça c'est le buzz. C'est à dire que c'est pas le plus. Mais la vitesse avec laquelle on, on, les gens en parlent de plus en plus est la plus rapide. C'est la vitesse de diffusion. Mais je vais vous descendre un petit peu mais la Takali a lehadou Ahmed 90 fois. Par contre, le classement de la C'est stable. Par contre, Les gens commencent à en parler de plus en plus. Donc, le classement de je, je sais pas. Je clique sur législatives législative en Égypte en février et mars. Donc, j'ai un article dont j'appelle le plus de fois. Et faim à donc qui euh, a Certainement, je peux cliquer pour voir l'article. On ne fait malaisse. Je dis le nom de Hosni Mubarak autant de fois. Donc euh, après le renversement de Hosni Mubarak, etc. Donc, ce mot de manière périphérique. Et le sujet principal aura probablement été l'élection législative fin février-mars. Je ne sais même pas qui c'est Mounjimilad pas Le système Les gens parlent de plus en plus là manière, va voir qui c'est Alors je vais dire Mounjimilad R'aïmède de la Ali Donc Mounjimilad est Voilà ça, c'est le buzz des deux heures. Alors, comment j'ai créé le, le bloc euh, J'ai ajouté un bloc, donc avec le bouton Ajouter. Euh, un type de bloc buzz. J'ai plein de types de blocs. Yani, euh, il peut avoir des courbes, des camemberts, des tableaux, des listes, etc. J'ai choisi de prendre un buzz. Donc, on dit plein de trucs. Un buzz sur les personnes. Euh, sur les personnes durant les deux dernières heures tac l'écran voilà et j'ai filtré entre le uniquement tous pas de source internationale uniquement les sites de news j'aurais pu lui dire atini le buzz à la facebook toi et j'obtiens un tableau qui manka euh, D'ailleurs, on quelque part un petit peu plus loin, le buzz Facebook tout aussi. Sur Facebook, voici ce qui buzz. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Hosni Mubarak, Yusfim Sekni, les hauts Kawarji, les hauts ma hakéoshali, les hauts. Donc, il y a un buzz sur Facebook, mais il y a un buzz sur les journaux en ligne. Donc, ce sera peut-être intéressant, même pour les journalistes et les médias, de voir qu'est-ce qui se dit sur le Facebook à Yusfim.